Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 268 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu que tout le monde connaît qui s'appelle Lucius. Enfin que tout le monde connaît, ça dépend si on le connaît. Et il s'appelle Lucius et donc c'est un jeu, euh, je crois que c'est à la première personne ou à la troisième, où le but est de tuer... Des gens euh, incognito, il me semble. Euh, je n'y ai jamais joué encore. Je l'avais même jamais démarré. Donc, euh, du coup, on va voir ça ensemble. En tout cas, il y a une petite introduction. Fort joli d'ailleurs. Paye le nom de la porte quoi, 666. on est dans une maternité, il y a quelqu'un qui est en train d'accoucher et un autre qui est en train de jeter un sort. On se dans un film. Elle est trop bien faite la cinématique. Ouais, trop bien. Le, le corbeau là, qui, qui s'enflamme et tout. Classe. Alors du coup, je sais pas du tout s'il joue que au clavier, à la manette, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a mes, ma vieille souris un peu milieu. Alors pour l'instant, je peux jouer avec la manette. Pour l'instant, Sylvanus c'est moi. Bravo, bravo. a reconnu Steam. Bravo. Euh, putain, 2012 le jeu. Alors, create, profil. Euh, option, euh, qu'est-ce que j'ai Oui je suis en high, high, high, v 6 oui heureusement. Enable sound, oui. Sound sound sound sound non, mousse sensitive, langage. Ouh, langage. Est-ce que j'ai du français s'il vous plaît Ah bah oui Et bah oui Et bah oui Mais voilà qui est beaucoup mieux. Et bah c'est parti pour un, un nouveau jeu. On va voir ça. Tu peux utiliser l'effacement de mémoire si quelqu'un t'a repéré. Certains pour lui faire oublier. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est ce qu'on m'en avait dit en tout cas, c'est un jeu où il faut tuer des gens. On est un enfant, faut tuer des gens de plein de manières différentes. Et il euh, faut pas se faire repérer, aussi c'est mieux, hein. C'est mieux. C'est un peu le principe quoi. Sinon c'est pas drôle. Alors, ça charge, ça charge, je sais pas ce que ça charge, mais ça charge, j'ai un peu du mal à dire ça charge, vous avez remarqué, hein, ça charge, ça charge, ça, ça, ça charge, cela est en cours de chargement, voilà, 6 juin, oh putain c'est un français, oui, froid comme l'enfer, 1972, donc il y avait pas trop vite fait la télé quand même, c'était une vieille télé, Mouse 2. Merde J'ai vraiment appuyé sur Mouse 2. Merde C'était mon.. J'aurais pas dû, ça a passer la cinématique. Plus tard dans la soirée. Ouh la vieille Donc j'ai raté un morceau cinématique, mais bon, bon tant pis hein. Avec à y jouer, vous verrez. Même <rire> moi je l'ai raté, c'est parce que.. Ouh... mais dis donc t'es pas mignon toi, dis donc avec ta coupe de cheveux en V là, enfin tu me diras, <rire> je peux pas me moquer de ses cheveux Ouais. Oui, euh, il m'en manque pas du tout Pourquoi c'est tout rouge Pourquoi il a une tête de joker là monsieur T'as une tête de joker, regarde moi ce sourire que t'as Énorme blague. Waouh, le mec! Il s'est pris pour. Euh, pour un Jedi. Il est presque comme des. Merde, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Ok, donc la souris, vous oubliez. Hop, euh, la manette, vous oubliez, en tout cas. Introduction. Indicateur de détection, niveau actuel de compétence, niveau de pouvoir actuel. D'accord, donc il est en train de nous expliquer l'interface. Utilise ta souris et ZQSD pour pour de. Ah oh oui, c'est du ZQSD français. Oui. Oh putain, là je suis content. Là je suis content. Prends le cadenas sur la table en appuyant sur Mouse 1. Prends, relâche des objets en appuyant sur mouse2. mon canard Ok. Admettons, admettons. Bon déjà il peut pas courir le gamin. Ah si c'est bon. Yolo, je cours. Ah ça c'était simple. Hein. Ça c'est simple. Voilà, tu tues la première fois. Et je sais pas s'il y avait d'autres manières de la tuer pour la première fois. Yo, tu vas congeler la vieille. Le jeu où tu tues des gens. Donc là, je pense que voilà, hein. elle est en train de se dire, oh le fils de pute, oh le fils de mer sortez « Sortez-moi de là, hello, j'ai pas suspect du tout la porte qui est fermée avec un cadenas de l'autre côté. Hein. Le mec est tranquille, posé. Mais euh, je sais pas s'il y a assez de gens dans, dans la baraque pour que le jeu dure assez longtemps. Ah, T'as des yeux de ouf. Oh putain. Coucou. Mmh. Ouh le temps passe vite quand on s'amuse. Elle bon ben bah voilà hein. Voilà voilà Elle est gonflée On pourrait la mettre dans un apéro énorme blague bon Euh allez Oh mon dieu le, le détail des doigts On dirait des, des doigts d'éléphant euh. If si alors si je m'en bats les couilles de la cinématique, je fais quoi Je pourrais faire, voilà. Cinématique, euh, voilà. Ah. Pas le choix. Ouais. Je sais pas ce qu'il dit, parce qu'en plus on avait dit qu'on voulait du français. Euh, du coup, euh, je peux pas passer, donc c'est au bon, tant pis. Il y a des... Là, ça, ça a l'air d'un tableau d'enquêteur. Genre, mais comment ils ont pu mourir, les gens Il y a un cadenas, il doit y avoir des empreintes dessus. Quoi que tu me diras, en 1970, on savait pas ce que c'était que des empreintes. Hein. Mais... Euh... Des empreintes dessus... Euh... Il n'y a pas grand monde d'autres dans la maison que le gamin, quoi. Et puis, s'ils si l'ont en photo, eh ben, il faut qu'ils l'enferment, et puis voilà, il n'y aura plus de meurtre. Pour l'instant, nous sommes Lucius. Nous sommes des tueurs en, gars, hein? tueurs en série. Et c'est là que j'aimerais bien jouer. Tu peux... Ok. Pas eu le temps de charger. Tu peux combiner des trucs. Hmm? Il y a le feu. Lucius... Ben. Te voilà avec moi face à face. Oui, mais c'est le diable, non? Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Non, bah non, t'es un inconnu, t'es dans ma chambre, il y a du feu partout. Oh, J'ai venu te parler de ton destin, chacun une de tes offrandes. Ah merde, te rendra plus fort et puissant. Et plus puissant. Il y a des piles. Mais oh, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. J'ai quelques choses pour le boulot Là, sur la table. Ok, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Pour l'instant, je récupère des objets un peu partout. C'est quoi que j'ai dans, dans la main Ok. Allez, sortons de là. Je peux pas sortir. Euh, inventaire en appuyant sur E. Excellent, prends le carnet en appuyant sur Mouse 2. Et pile sur la table de loot ton inventaire. Quel garçon intelligent Ah d'accord, mais en fait j'avais déjà fait tout ce qu'il fallait, qu fallait faire. Je place les piles dans la dent en appuyant sur mousse 2, sur les piles appuyant sur mousse 2. Combiné. Ok, j'ai une lampe qui fait de la lumière. Il faudrait que personne ne te surprenne. Bah oui, évidemment, ce serait dommage d'aller en prison. Tu as laissé le cadenas sur la porte du congélateur. Va chercher le cadenas, ensuite cache-le quelque part où personne ne pourra le trouver, sinon tu seras découvert. C'est verrouillé. Oui, mais c'est verrouillé. Ok, ok ça charge mais c'est verrouillé donc je peux pas sortir. Appuie maintien space pour passer sauf que j'ai pas envie. Donc c'est plus verrouillé. On va aller chercher le cadenas. Elle est où la cuisine Elle est où la cuisine C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Bah, elle est où la cuisine, bordel de merde? C'est ça? Non, c'est un placard. C'est là d'où je viens, ça? Comment je fais? Accéder à la carte en appuyant sur machin. Alors la cuisine, elle est où VC Oh putain, où c'est que je suis Là. Et je dois aller Ah, il y a un truc là. Et oui, il y a une porte ici. Alors la cuisine, elle est en bas. Alors, où c'est que je dois aller Je dois aller ici, enlever le cadenas. Appuie sur A. Est-ce que je peux ouvrir du coup Alors... Lucifer... Da, da, da, da, da, Marie... Ça pourrait être utile, Marie était morte, blablabla, fermé. Télékinésie. Ok, donc j'ai appris la télékinésie, je sais pas trop comment j'ai fait. Ah Pas bon, pas bon, pas bon... Ah oui, donc il y a vraiment une enquête et tout. Il y a, y a vraiment genre la police et tout. Ils vont vraiment chercher qui a tué la vieille. Qu'avons-nous là McGuffin. Il, il a un nom de sandwich chez McDo, le mec. McGuffin. Dans la Is in the kitchen. Brian. It says Brian How Il like this happen, detective.: Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. Ok, tout va bien. Tout va bien. Mais je sais pas qui c'est qu'on va pour tuer d'autres. C'est un peu. 12 juillet 1972. fumais tu. Ok. Genre le gamin, c'est un psychopathe en puissance, mais. Euh... Mais voilà. Mais de temps en temps. Pas tout le temps. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Il me semble qu'on peut dévier de l'histoire originelle. On peut, on peut tuer d'autres manières que celles qui nous indiquent. <coughs> Si vous besoin de quelque chose. Take all the time you need. Ah blablabla. Bla bla. Euh, ouais bah je vais passer. Je vais passer parce que du coup bah ça sert à rien on va faire traîner la vidéo pour rien. Mise à jour du carnet. Appuie sur A. Et le collègue il vient me voir pour parler d'affaires. Je déteste quand il fait la salle à manger, ça me donne mal à la tête. Ok Alors est-ce que je peux récupérer d'autres trucs genre ça Ça sert à rien Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'heure actuelle Ce véhicule haute quoi. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. heures de détection, ok donc là il me dit que je peux me faire détecter Et par contre je sais pas qu'est ce que je dois faire quelle, quelle est la meilleure solution pour tuer un gars quoi Sachant que je sais pas trop où je dois aller Bah pas là déjà Je vais laisser tomber ce chandelier Ok donc on remonte là-bas, hop, c'est parti. On me dit d'aller là donc je vais aller là. Je suis bête et discipliné, voyez où Alors... Est-ce que ça va m'indiquer la meilleure façon dont il faut que je le tue? How are your lessons going? Repéré, partie terminée. Merde Merde Je me suis fait repérer. <rire> Je pensais que ça allait être simple. Ok, cette fois-ci, on repasse. Ok, allez, c'est reparti. Donc cette fois-ci, je crois qu'il ne faut pas que je me fasse avoir. Alors, ah c'est par là. Si on va vite, on se refait pas repérer. bon. OK OK huh. well, Nouvel objet dans mon inventaire Have you seen my... Quelqu'un peut te voir. Quelqu'un m'a vu. Mais. Je suis censé faire comment <rire> Je suis censé faire comment C'est quoi ce truc J'essaie de comprendre en fait. Euh, Lucius. Alors. Lucius. Attendez, parce que je suis pas bête non plus. Hein. Voilà, Lucius, meurtre cigarette Alors Alors, juste pour euh, savoir à peu près. C'est un, un salon J'ai manger, un creuset. Il y aura le concierge en train de réparer une lampe. À côté de lui se trouve un tournevis qui vous sera utile. Je vais aller au salon pour, pour rentrer à votre cible. Rien pour lequel je <cousse> soutiens. Je vais aller la cuisine. Ok, donc c'est juste ça en fait. Mais comment... Enfin, la, la question c'est savoir comment on peut le deviner, quoi. Il faut trouver soi-même euh, comment... Enfin, euh, trouver la... Donc en gros, il faut que je récupère ça. Je récupère ça. Je vais... Ici. Je lui démonte le cul à la gazinière. Par contre, je sais pas comment je fais pour ne pas être repéré. Parce que elle, elle est là. Euh, D'ailleurs, là est le problème. Ok, donc là voilà, il y a le mec. Mais du coup, je sais pas trop... Ah, tu veux mes allumettes Et donc le but c'est que... Non, moi je les ai pas vus tes allumettes. Non, non je les ai pas vus. Il faut quand même y aller quand même pour trouver qu'il fallait choper le tournevis à côté de l'autre. Regardez-le, il va crever. Il... il va crever. Ah voilà. Tu vas mourir, mourir, mourir, tu vas mourir Ah le gamin qui regarde derrière Ah il fait flipper, il fait encore plus flipper que le mec qui, est... qui meurt Double murder Ouh je suis méchant Par contre faut que je me casse non Ah non donc lui, il revient, tranquille. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events, quite uncanny. Jean was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. Je sais que ça devrait être une heure difficile pour vous. Mais nous devons vraiment faire une investigation ici. Je vais devoir parler à votre handicap sur le gas. Cela n'aurait pas dû arriver. Bah ouais. Il y a eu une quelque chose de bizarre qui se passait. Je ne pouvais pas encore mettre les pièces ensemble, donc je vais Et c'est reparti pour le troisième. Par contre, on va s'arrêter là. On a compris un peu le principe. Par contre, je pense qu'il doit, doit y avoir plusieurs morts différentes parce que là. Bon là, du coup, il y a juste ça, mais je trouve ça dommage. Enfin, comment j'aurais pu deviner qu'il fallait faire tout ça, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, que, que vous êtes sadique et que vous aimez bien hein, tuer les gens. <rire> enfin, en tout cas, leur faire mal, leur brûler le visage, mettre dans le congélo. Euh, je. Non, je déconne, faut pas, faut pas le faire, c'est pas bien. mais euh, Donc, je vous laisse pour, euh, pour cet épisode-là. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à aimer, à ne pas aimer, à commenter, à partager, à vous abonner, faire plein de choses. Euh, vous pouvez aussi me retrouver il y a une page Facebook, je l'avais jamais dit, mais il y a une page Facebook Stage One, il suffit de la chercher. Je me mettrai sûrement dans la description, ou en tout cas dans la description de la chaîne, ça doit y être. Euh, donc, faites comme vous le sentez. Apparemment, on a, on a aussi des compétences de télékinésie, donc ça peut être. Vachement utile. Voilà, je viens juste de voir ça. Donc, il euh, y a plein de choses à découvrir. Mais voilà, on a compris le principe du jeu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut